Bonjour à tous, dans cette semaine, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé la première semaine de ce MOOC. Ces bilans auront un plan type, on commencera par la vie du MOOC, des discussions issues des forums, l'élection de l'application ou des applications de la semaine, avant une rapide conclusion. Commençons donc par la vie du book. Combien êtes-vous et combien étiez-vous ce lundi 20 mars au matin lorsque j'ai fait les comptes Eh bien, vous étiez 1116 inscrits. Il euh, y avait 195 questionnaires de début de MOOC remplis, ce qui correspond à 17,47% des participants enregistrés. Hein, c'est ça, divisé par ça, c'est assez facile. Donc, ben, si vous voulez euh, le remplir, il n'est pas trop tard, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'URL est ici, et de toute façon, le lien vous sera régulièrement rappelé lors des messages que nous envoyons chaque semaine. La pyramide des âges est intéressante. Donc j'ai mis ici les années euh, de naissance. Donc on voit euh, grosso modo hein, qu'on a un pic euh, chez les gens qui ont euh, 20, 30 ans. On a un petit lot de participants qui sont extrêmement jeunes, je dirais euh, lycéens. Ce serait très intéressant. Enfin, moi, je trouverais très, très intéressant de voir euh, comment ils s'en sortent euh, parce qu'a priori, euh, ben euh, s'ils si ont les prérequis de programmation eh bien ils les ont acquis autrement et donc moi ça m'intéresse de voir s'ils vont jusqu'au bout et puis on a des gens qui ont un âge un peu plus avancé dirons-nous à l'autre extrémité du spectre et ce serait aussi intéressant de voir comment ils s'en sortent. Alors euh, on a un ratio euh, qui nous montre que l'informatique n'est pas une discipline très féminine ce qui moi m'étonne, le cerveau des humains est le même qu'on soit homme ou femme mais effectivement, force est de constater qu'on est manifestement sur une matière de geek quand on voit ces ratios. Et puis il y a le 1 petit pourcent de unknown. En ce qui concerne le niveau d'études, ben là on a ici secondaire, bac plus 2, licence, master et doctorat. Et puis là, il y a un petit groupe de gens dont c'est difficile de classer le diplôme. Donc ça fait à peu près 5%. Et ce serait intéressant de voir effectivement comment ce lot-là et ce lot-là, euh, s'en sort. A priori, euh, le cours a vraiment été euh, calculé pour les gens qui englobent ces trois parties euh, du camembert. Alors d'où venez-vous Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 98 pays qui sont représentés et j'ai donné ici la liste des pays qui avait cinq inscrits et plus. Donc on a déjà un certain nombre. Sans surprise, une grande majorité vient de France. Unknown, c'est ceux qui n'ont manifestement pas renseigné euh, leur pays. Donc c'est manifestement une, une zone géographique assez bien représentée aussi. Et puis vous avez ici toute une série de pays. Euh, donc euh, je suis donné par euh, les USA. Donc je pense que c'est des gens francophones parce qu'il y a... Les sous-titres ne sont pas traduits en anglais, en tout cas pas pour l'instant. Et puis après, sans surprise, on a un certain nombre de pays francophones qui nous envoient un certain nombre de représentants. Mais une grande majorité de Français. Donc là, on couvre une portion non négligeable des 1100 et quelques inscrits dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque les autres vont se perdre aussi dans les pays qui suivent. Regardons un petit peu l'activité sur les vidéos, donc ça c'est l'activité sur les vidéos de la semaine 0 qui a commencé avant puisqu'on a publié la semaine 0 un petit peu avant euh, la sortie du MOOC et puis ça c'est l'activité sur ben, euh, les semaines 1-6 mais ça veut dire euh, en l'occurrence ici la semaine 1 et donc on voit qu'effectivement il y a un pic euh, d'installation alors euh, ici nous en sommes à ce niveau là hein, quand je tourne parce qu'on est euh, le, le 20 mais j'ai 48 heures de retard sur les statistiques qui me sont fournies par YouTube ce qui explique que pour l'instant j'en suis encore à vendredi soir. Alors ce matin quand j'ai relevé les comptes, on avait 2699 vues qui se répartissaient en 945 pour les vidéos de la semaine 0 et 1754 pour les vidéos de la semaine 1. Alors en fait elles ne sont pas exactement sur le même YouTube, donc du coup je les compte euh, séparément. Et pour ce qui est de ces vidéos là, si on s'intéresse à la durée de visionnage, eh bien on a l'équivalent de 7 jours et 5 heures de visionnage. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du forum. Alors première chose, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui ont été un peu perdues sur le forum. Il faut dire que l'ergonomie en est largement perfectible. Et en particulier, ce qui est important, c'est que lorsque vous arrivez sur le forum, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, il faut que vous tapiez, vous cliquiez sur All Discussions. Et à ce moment-là, vous allez avoir euh, toute une série de fils de discussion déjà créés qui vont apparaître. Il faut éventuellement euh, les charger les uns après les autres si on va au-delà d'un certain nombre. Et puis vous avez ici la possibilité de euh, voir tous les postes. Euh, ou seulement les postes pour lesquels il y a au moins des choses qui n'ont pas été lues et puis vous avez ici un classement soit par euh, activité récente soit etc. Enfin bon vous avez toute une série euh, de choses que vous pouvez faire pour choisir le tri donc par activité, par euh, création, par nombre de likes etc. Enfin bon je, je vous laisse découvrir ce truc là. Donc important parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui ont été un petit peu surpris par l'ergonomie de ce système de forum. Alors, il y a quelques rappels et petites remarques. D'abord, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, postez dans les fils de discussion qui ont déjà été créés. Parce que c'est pas grave s'il y en a un ou deux qui ont été créés parce que ça correspond à un sujet nouveau, ce qui a été le cas lors de la première semaine. Mais si chacun se met à créer son fil de discussion, ça va être assez difficile de s'en sortir. N'hésitez pas non plus à poster votre code. J'ai l'impression qu'il s'est passé un certain temps avant que les gens n'osent y aller. Il n'y a pas de honte, on est entre nous. Et l'apprentissage naît de la confrontation de son travail. Et le niveau des discussions dans les forums est extrêmement élevé. Qu'il s'agisse des réponses des community managers, mais ils sont très bons, donc c'est normal, mais aussi des réponses de vous, de, des participants. C'est-à-dire que vous avez des propositions et des réflexions, moi je trouve, qui sont d'extrêmement bonne qualité. J'ai moi-même, sur Storyboard, vous découvrez que je ne suis pas très, très, très doué en Storyboard, appris plein de choses. Voilà. Alors aussi dans le code, euh, vous n'utilisez pas toujours toutes les méthodes, en particulier les viewDidLoad, de didReceiveMemoryWarning, memory warning, etc. Vous pouvez effacer ces méthodes. Hein, elles sont complètement optionnelles. Elles ne sont pas nécessaires et ça permet d'éviter du bruit dans les sources le faire. Et puis sur la soumission des exercices, je l'ai dit d'ailleurs vous êtes vous avez commencé à vous y prêter, c'est bien d'avoir une convention de dommages qui nous permette à nous nous y retrouver, typiquement le nom de l'exercice, souligner votre identifiant. Ce sera plus facile pour nous, en partie quand on décompresse euh, les projets, euh, d'avoir euh, cette information. Alors après il y en a qui ont tendance à faire une archive avec euh, plusieurs exercices, il n'y a pas de problème non plus. L'essentiel c'est qu'on puisse facilement attribuer l'exercice à quelqu'un parce que finalement, euh, il nous arrive, quand on garde les exercices, parfois d'avoir plusieurs projets Xcode ouverts, et c'est quand même extrêmement confortable de nous y retrouver. On a vu, et ça a été discuté à plusieurs reprises, on voit du code recopié. C'est-à-dire que vous avez dans votre programme des séquences de code qui apparaissent plusieurs fois, qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Et effectivement, en informatique, on n'est pas des fanats de la recopie de code. Alors que ce soit dans les sources ou dans du storyboard. Alors pourquoi c'est mal Parce que c'est assez pénible à maintenir parce que ça veut dire qu'il y a du code que si je fais une modification sur cette portion il faut que je répète la modification à plusieurs endroits et la probabilité pour que j'oublie est élevée. Donc dans ce cas là si vous avez vraiment besoin de répéter du code au pire mettez-le dans une méthode privée locale et puis faites appel à cette méthode pourquoi pas mais autant que faire se peut on évite de recopier du code parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors il y a une variante de ce danger c'est le code mort donc il y a des cas de figure par exemple où on a euh, A, B et puis on retrouve dans un switch par exemple un default qui recopie un A ou un B mais il est clair qu'il y a je veux dire, si votre variable elle prend la valeur A ou la valeur B, peut être que vous avez besoin du default, mais dans ce cas là vous ne mettez rien, il y a une instruction vide, hein, c'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante en Swift par exemple, ou une trace avec un affichage éventuellement euh, vous signalez le problème. Mais l'idée c'est que euh, sinon c'est a priori du code mort. Donc là aussi il faut que vous fassiez attention, il y a aussi des gens qui ont fait des petites modifications et qui se retrouvent avec un code qui n'est jamais exécuté. Bon c'est dangereux, on évite. À titre de souvenir, vous pouvez les regarder, mais en gros, alors il ne pas vraiment voir parce qu'il s'exécutait, mais le code qui a fait sauter la fusée Ariane 501, un feu d'artifice à 600 millions d'euros quand même, 600 millions d'euros de l'époque, 4 milliards de francs, eh bien c'est du code qui n'avait pas besoin de s'exécuter pour la fusée Ariane 5, donc c'est un petit peu malheureux. Mais évidemment on n'a pas les mêmes impacts et les mêmes risques ici, mais encore une fois, l'informaticien se méfie du code mort autant que du code répété. Et ben on va regarder les applications de la semaine. Roulement de tambour, and the winner is, pour bon revoir, Ice Draken. Regardons donc l'application de Ice Draken. Donc c'est assez simple vous voyez je dis bonjour et puis là ici c'est assez sympa vous voyez il me tire euh, des messages euh, dans euh, des formats différents et puis bien évidemment la rotation est superbement gérée c'est à dire que je n'ai pas du tout de soucis par rapport à ça le message est toujours bien centré. Exceptionnellement parce qu'il n'y a pas encore beaucoup beaucoup de code, on va regarder le code d'IceDraken. Alors, bah vous retrouvez ici euh, les références aux éléments storyboard, un label et un bouton. Et bien évidemment on est dans une situation où en fait le bouton va être ici, alors le label c'est un Outlet, mais le bouton est aussi un Outlet. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que le bouton est à la fois un Outlet et une Action. Un Outlet pour que l'application puisse interagir avec le bouton, c'est en fait le modifier, et une Action pour que l'utilisateur en tapant sur ce bouton eh bien puisse déclencher une Action. Voilà. Et puis on a ici euh, un type énuméré, dire bonjour, dire au revoir, là on est sur la version en Swift et on a une variable bouton qui est de type enfin, qui vaut dire bonjour. Et puis on a ici une structure en dictionnaire euh, qui euh, associe eh bien, une chaîne de caractères aux deux types euh, de boutons puis vous avez des textes, les textes pour bonjour, les textes pour au revoir et puis s'amuser à mettre plein de textes, vous voyez, dans des langages improbables dirais-je. Puis alors ViewDidLoad, il l'a surchargé juste pour initialiser à vide le label et puis positionner l'état du bouton etc. Alors en fait ça c'est des choses qu'il aurait pu faire dans le storyboard pour être franc. Et puis il y a ensuite une procédure, une méthode dit bonjour et une méthode dit au revoir qui va simplement changer l'état du bouton et puis changer le texte associé au bouton et le texte associé au label du bouton. Dans les deux cas, soit pour dire bonjour et préparer un dire au revoir, soit pour dire au revoir et préparer un dire bonjour. Et alors ici on a l'action associée au bouton et en fait en fonction de l'état du bouton on fait appel à dire bonjour ou à dire au revoir et puis on a ici une fonction de tirage aléatoire on reviendra beaucoup plus tard dans ce bouc euh, enfin beaucoup plus tard dans quelques semaines euh, sur euh, la notion de tirage aléatoire donc je ne vais fais pas du tout commenter ce code pour l'instant prenez-le tel qu'il est et maintenant le gagnant pour couleur and the winner is Louis Adel alors il nous a fait une très très belle application. Petite démonstration de cette très belle application. Alors lui ce qui est assez original, c'est qu'il a fait une application qui me fait les, les, tous les exercices, que ce soit en objectif C ici, où je peux avoir le choix de la couleur ou si je tape en bas sur euh, j'ai un délit d'onglet euh, le au revoir. Donc nous on va s'intéresser à couleur et vous voyez que couleur en objectif C, eh bien ça marche pas mal donc là je bute à la dernière couleur et puis si je change d'orientation vous voyez toujours les choses sont assez bien gérées et puis là ici si je reviens en arrière je peux aller voir la même application en Swift bon, il s'est amusé à en changer un petit peu le mode de fonctionnement mais à part ça tout fonctionne correctement alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'effectivement là euh notre ami, a clairement quelques kilomètres de plus quelques heures de vol de plus qu'un certain nombre de débutants puisqu'il a réussi à faire des choses assez jolies en storyboard, à chaîner les storyboards et puis du coup à résoudre le problème d'insérer dans un même projet à la fois de l'objectif C et du Swift puisque tout passe par les chaînages de storyboard auxquels sont associés des View Controllers. On verra plus loin mais pas dans ce MOOC dans le suivant comment on peut interfacer du code Swift avec du code Objectif C et vice versa. Mais une très jolie application. Je vous recommande d'aller regarder. Le storyboard est assez joli. Euh, je vais avouer humblement que je ne suis pas capable de faire un storyboard aussi sophistiqué. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Hein. Je n'exclus pas qu'un jour je m'y mette. Mais pour l'instant, vous le verrez bientôt. C'est le mode programmatique qui a ma préférence. Là, je ne vais pas vous montrer de code. Euh, elle est assez sophistique sur l'application, mais vous pouvez télécharger le code et regarder. Je vais juste euh, ramener une discussion et en partie une suggestion de Tibima que j'ai à peine modifiée sur la façon de procéder et en particulier pour les couleurs c'était sympa de procéder par un tableau. Lui il a fait ça de so façon assez sophistiquée, c'est un tableau de ce qu'on appelle des tuples. Donc dans la troisième semaine vous allez voir ça en détail lorsqu'on abordera Swift en détail. Et puis ici vous voyez euh, je fais référence au tableau en prenant le value du stepper. Si j'ai correctement initialisé mon stepper eh bien en fait euh, il vaut une valeur qui est comprise entre 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 pour euh, le tableau qui est présenté ici et à ce moment là et eh bien vous voyez que j'y accède directement en allant piquer dans le stepper sa propre valeur. Je n'ai même pas besoin d'une variable intermédiaire. En fait si on regarde euh, certaines des solutions qui ont été proposées on est très très proche de ça ou carrément à ce niveau là. Donc c'est joli parce que c'est une programmation qui est assez élégante. Bien évidemment euh, ce n'était pas grave que vous n'arriviez pas directement à cela parce que TibiMac est un community manager il a un petit peu plus dans sa besace que le guide minimum de survie et euh, il y en a qui ont d'ailleurs fait ça sans faire un tableau de tuple mais un tableau à une dimension et ça marche aussi extrêmement bien. Et bien voilà on s'approche de la conclusion. Que dire en guise de conclusion ben, Le démarrage est plutôt encourageant et donc euh, l'équipe pédagogique et moi-même euh, nous vous engageons à continuer. Encore une fois, n'hésitez pas à diffuser votre travail. C'est extrêmement important. N'hésitez pas non plus à répondre sur le forum. On est agréablement surpris par la qualité des réponses. Donc il faut... Et puis, en plus, même s'il si y a des petites bêtises ou des trucs imprécis, c'est pas grave. Nous, on sera là pour euh, préciser. Et encore une fois, c'est de ces erreurs que l'on progresse. Et nous nous retrouvons pour la deuxième semaine du MOOC. La deuxième semaine du MOOC, elle est consacrée à Objectif C. Alors, vous savez peut-être, mais dans les précédents mots qu'on avait pris une petite habitude au niveau des vidéos de bilan, c'est terminé par une photo de bateau qui symbolisait le fait que vous souhaitez bon vent pour la prochaine semaine. Et ici, vous êtes dans du solide puisqu'il s'agit du Golden Inde, la biche dorée, le navire emblématique de Francis Drake qui, à la fin du XVIe siècle, je dirais 1577-1580 dans ces eaux-là, a fait le tour du monde. En fait, Francis Drake était un corsaire donc appointé par la reine d'Angleterre qui était à l'époque la reine Élisabeth I. et en gros il avait le droit d'attaquer et de piller les navires espagnols qui ramenaient l'or d'Amérique du Sud puisque c'était l'époque où les Espagnols étaient en train de piller euh, l'Amérique du Sud. Et le Golden Inde a eu un certain nombre d'actions à son actif et effectivement il a aussi fait un tour du monde donc ce n'est pas le premier puisque le premier c'est Magellan mais un peu plus tard et bien là-dessus je vous souhaite une excellente deuxième semaine de MOOC. Je vous remercie de votre attention. À bientôt!